match retour de Mouse face à Wild Blast vient de se terminer, match déterminant pour savoir si Double O Nation allait avoir une opportunité de faire ce comeback et récupérer la deuxième place pour les playoffs et c'est un rêve qui se termine brusquement pour Double O Nation parce que Mouse remporte la victoire 40-0 sur un BO5 de toute beauté, momie Face à Problème X avec un Alex. Oh là là. Ouais, il montre qu'avec Alex, on peut gérer Camille. Il faut juste être ultra éveillé au 16 e sens. Est-ce qu'il est fait, Problème X De toute façon, il est vraiment éveillé. Il connaît bien, grâce à Hurricane, le matchup. up Activation de V-Trigger qui lui permet de voir le Cannon Strike. Et derrière, Mind Game de Anti euh, deshop Il lui met double Lariat. Et euh, la fin de la V-Trigger 2 pour finir en DDT double main game et surtout les dégâts Gigantesque d'Alex, vous avez vu, euh, faut pas, faut pas euh, fermer les yeux quoi. Faut pas fermer les yeux et c'est rassurant surtout pour les playoffs côté Maus, On sait que Problemix n'a pas forcément marqué le plus de points durant toute la saison régulière, mais là, non. avec un 3-0 si brutal ouais. sur euh, Momi, c'est les problèmes qui commencent pour les playoffs parce que oui, on arrive à la fin de cette saison régulière et les playoffs arrivent à grands pas, les vases finales Venez voir qui va être le champion de cette Street Fighter League Europe 2022.